Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Nathalie aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer votre serveur modé sur Minecraft. Dans mes précédentes vidéos et sur Discord, vous êtes nombreux à me demander comment créer un serveur modé pour y jouer avec vos amis et c'est aujourd'hui ce que je vais vous montrer. En tout cas, si, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager, à commenter et à t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Allez, c'est parti La première chose à faire, c'est d'aller sur genesis-mc.fr. Vous avez le lien dans la description. Il vous suffira de vous rendre dans la partie ressources et ensuite de descendre. A partir d'ici, en fait, vous avez différents serveurs qui sont déjà prêts à l'emploi. Il vous suffit juste de décharger la version que vous souhaitez. Par exemple, on se retrouve ici avec les versions 1.16, et vous avez deux types de serveurs. Vous avez premièrement les serveurs classiques, on va dire avec des plugins, etc. Et vous avez les serveurs modés que vous pouvez télécharger. Dans cet exemple, je vais donc simplement télécharger un serveur modé en 1.16.4. Pour cela, il me suffit de cliquer dessus et de télécharger. Voilà, une fois le serveur récupéré, il vous suffit de l'extraire. Pour ma part, ça sera sur le bureau. Et ensuite, de venir ouvrir ce dossier. Donc, dans notre serveur modé, on va retrouver pas mal de choses. On retrouve bien évidemment les configurations classiques avec le serveur properties. Mais on retrouve également un dossier qui s'appelle Mode. C'est ici en fait que vous pourrez euh, déplacer tous les modes que vous avez téléchargés. Donc, vous les mettez dans ce dossier et une fois qu'ils sont mis dans ce dossier, il nous suffit ensuite de lancer notre serveur avec le start.bat. Donc en double-cliquant dessus, on vient faire « Informations complémentaires » et « Exécuter quand même ». Une fois ici, on a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et on attend que notre serveur se lance. Une fois que dans la console vous voyez qu'il y a écrit « Done », c'est que votre serveur est disponible. Vous pouvez, vous, vous connecter à votre serveur en tapant l'adresse « localhost ». Et si vous voulez que vos amis rejoignent ce serveur, il faudra bien évidemment ouvrir vos ports ou bien utiliser une solution de tunnel comme NG Rock. Bon, bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu que c'est très facile et très rapide à mettre en place. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de cette vidéo ou sur mon serveur Discord. En tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. A bientôt